L'évaluation de littératie de la douzième année présente une variété de types de questions. Cette vidéo vous montre des exemples de questions à réponses choisies. Il est nécessaire de lire attentivement toutes les directives des questions, puisqu'elles comportent des informations importantes. Par exemple, pour cette question, vous devez sélectionner la réponse qui s'applique. Cette question a une valeur de deux points. Vous devez associer des énoncés aux images correspondantes. Pour obtenir deux points, les quatre réponses doivent être placées dans les cases appropriées. Cette question, aussi d'une valeur de deux points, vous demande d'analyser trois paragraphes d'un texte écrit et de choisir les réponses qui s'appliquent à l'aide d'un menu déroulant. Certaines questions vous demandent de synthétiser les idées ou les informations recueillies dans deux ou plusieurs textes. Dans cet exemple, vous devez choisir la réponse qui s'applique à chacun des intervenants à l'aide d'un menu déroulant. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie de la 12e année, français langue première, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.